Anita remarque les chaussures du père de Twinkle derrière les rideaux. Elle voulait tout de suite aller vérifier. Mais, bébé la demande de venir avec eux afin de partir. Et Lila avait réussi à s'en sortir pendant ce temps-là. Mais, Anita s'engage fortement à découvrir la vérité sur Lila. Parce que Anita pense que Lila a des relations avec d'autres hommes. Pourtant, Lila fait semblant d'être une sainte devant tout le monde. Comme d'habitude, Anita n'arrête pas d'insulter Lila devant, comme derrière elle. Plus tard, Twinkle ne pouvait pas s'empêcher de se mettre en colère. Parce que Kunj n'était toujours pas rentré à la maison. De plus, Twinkle pense qu'il était vraiment sorti avec Maya. Peu de temps après, Kunj arrive. Twinkle le regarde avec un air agressif. Soudain, elle commence à se disputer avec Kunj. De plus, Kunj n'a même pas justifié pourquoi il était en retard. Twinkle était en colère et jalouse pour ça. Kunj l'annonce tout de suite qu'il avait déjà justifié son retard auprès de sa mère. Mais, Twinkle en veut encore Kunj de ne pas l'avoir informé. Après avoir tant disputé, Kunj allait se préparer pour la cérémonie. Malgré Twinkle était furieuse. Kunj était très surpris de voir que Twinkle a déjà préparé ses vêtements pour la cérémonie. Après avoir remercié Twinkle pour les habilles, étant curieuse, Twinkle demande gentiment à Kunj la raison de son retard. Mais, Kunj ne voulait pas se justifier auprès d'elle. Alors, Twinkle dit qu'il peut faire tout ce qu'il veut. De plus, elle s'en moque totalement. Malgré tout, Twinkle était très curieuse. Peu de temps après, elle voit le téléphone de Kunj sur la table. Elle voulait aller vérifier si Kunj était vraiment sorti avec Maya. Mais elle hésite un peu. Parce que c'était mal de fouiller dans le portable de quelqu'un. De plus, elle pense que Kunj va lui dire qu'elle ne le fait pas vraiment confiance. Ailleurs, Thierry commence à se mettre en colère contre Anita. Parce qu'elle l'engage à surveiller Lila. Malgré tout, Thierry l'annonce que depuis cet après-midi il surveille la maison de Lila, et aucun homme est sorti. Alors, Anita pense que l'homme est encore dans la maison de Lila. Elle voulait manigancer tout de suite un plan pour aller vérifier. Mais, Thierry l'annonce qu'ils étaient malchanceux. Parce que leur plan avait échoué l'autre fois avec le serpent venimeux. Mais, Anita Lutra rassure Thierry. Anita demande tout de suite à Thierry de surveiller la maison de Lila, pour l'informer tout de suite s'il si voit un homme en train de sortir. Pendant ce temps, Lila parle avec son ex-mari. Il en profite aussi pour s'excuser auprès d'elle pour ses ennuis tout de suite après, Lila lui demande de partir de chez elle demain matin. De plus, très tôt pour que personne ne le voie. Soudain, son ex voulait partir. Il voulait juste sa permission pour le faire ce soir. Il en profite aussi pour demander à Lila de voir Twinkle juste une fois. Mais Lila se met en colère et demande à son mari de ne plus approcher de sa fille. Et dès demain matin il doit repartir de chez elle. Après tant de disputes, Lila demande à son ex de repartir et de ne plus jamais revenir. Son mari a tout de suite accepté avec le choix de Lila. Mais, avant de partir il voulait savoir pourquoi Lila applique du vermillon sur son front malgré tout. Étant en colère à cause de son abandon, Lila Taneja continue à dire des choses mauvaises à son mari. Parce qu'elle ne compte pas lui pardonner pour ça. Plus tard pendant la cérémonie, bébé n'arrête pas de faire des compliments pour Twinkle. De plus, devant Kunj. Mais, ce dernier se moque de Twinkle. Bébé ne gronde pas Kunj, parce qu'elle voit tout de suite que c'était une métaphore. Parce que les yeux de Kunj disaient le contraire. Tout de suite après, Bébé appelle tout le monde pour commencer avec les prières. Pendant la prière, Twinkle ne s'arrête pas de disputer avec Kunj. Parce que ce dernier ne l'avait pas complimenté. Soudain, les amis de Kunj arrivent. Y compris Maya. Twinkle était très jalouse. De plus, Kunj avait laissé Twinkle pour aller danser avec ses amis. Pendant qu'il était en train de danser, Twinkle se glisse. Et Kunj l'avait tout de suite attrapé pour l'empêcher de tomber. Ils en profitent aussi pour danser ensemble après tout ça. Plus tard, Lila arrive à la fête. Elle était aussi avec son voile. Pour empêcher que d'autres personnes remarquent qu'elle avait du vermillon sur le front. Soudain, Bébé remarque ça. Lila était obligée de mentir à bébé, pour ne rien soupçonner davantage. Tout de suite après, Anita arrive avec un plateau pour inviter Lila à faire la prière. De plus, le plateau était destiné aux jeunes mariés. Bébé commence tout de suite à gronder Anita pour ça. Mais Anita l'annonce que Lila était sur le point de se marier. Anita a tout de suite démasqué Lila devant tout le monde. De plus, elle annonce que si Lila n'était pas encore mariée, elle est sur le point de se marier. Mais, Twinkle a tout de suite pris la défense de sa mère. Parce qu'elle croit que Anita était en train de l'insulter. Même bébé voulait aussi blâmer Anita pour ça. Mais, Anita annonce à bébé qu'elle dit la vérité. Elle demande tout de suite à Lila d'enlever son voile. Lila était vraiment choquée. Soudain, Kunja réagit. Il commence tout de suite à prendre la défense de sa belle-mère. Parce qu'il ne voulait pas que Anita en profite à chaque occasion pour l'insulter. Soudain, Anita décide d'enlever le voile de la tête de Lila. À sa grande surprise, Twinkle l'en empêche. Tout le monde était choqué. De plus, Twinkle interdit formellement à Anita de toucher sa mère. Sinon elle va oublier qu'elle est la sœur de sa belle-mère. Twinkle demande tout de suite à Anita de respecter la promesse de sa mère. Tout le monde était très choqué. Soudain, Anita l'annonce que sa mère a une liaison avec quelqu'un. De plus, il assure Twinkle que l'homme se trouve exactement à la maison de Lila. Anita n'arrête pas d'insulter Lila en sa présence. Et elle n'a pas aussi réagi. Soudain, Kunje demande à Anita d'arrêter ses fausses allégations. Mais, Anita demande à Kunje d'aller vérifier chez Lila s'il ne la croit pas. Soudain, Lila a réagi. Elle voulait dissuader Anita qu'elle a tout faux sur elle. Mais Anita était très sûre qu'elle ne s'est pas trompée. Alors, Twinkle demande à sa mère d'aller prouver à Anita qu'elle a tort. Lila Taneja était vraiment choquée. Et Anita était très contente. Tout de suite après, Anita commence à fouiller la maison. Pendant ce temps, Lila s'inquiète énormément. Après avoir fouillé la maison, Twinkle ne voit toujours personne. Soudain, il voit le père de Twinkle en train de descendre les escaliers. Tout le monde était très choqué. Et Anita était très contente de sa victoire sur Lila. Twinkle n'arrive même pas à parler. Pendant ce temps Anita contemple sa victoire. Twinkle lui, demande à l'homme qui est-il. Mais, Anita demande à Twinkle de plutôt poser la question à sa mère. Parce que elle était seule dans la maison avec cet homme. De plus, on ne sait pas depuis quand. Soudain, Kunj demande de laisser au moins une chance à sa belle-mère afin de pouvoir se justifier. Mais... Surgit dit que la vérité était claire devant lui. Il confirme que Lila a une liaison avec l'homme. Sans savoir que c'était le père de Twinkle. Surgit dit que Lila faisait juste semblant d'être une sainte. Même bébé était très choqué. Surgit félicite aussi sa femme d'avoir révélé tout ça à la famille. Soudain... Oucha demande à Lila une explication. Parce que en dépit de tout ils sont une famille... Oucha commence à insulter Lila de ne pas penser avec la réputation de sa famille. Et aussi de faire toutes ces choses mauvaises en secret. Soudain, Twinkle dit à tout le monde qu'elle est sûre que c'est un malentendu. Elle demande tout de suite à sa mère de dire la vérité à tout le monde. Mais Lila reste toujours bouche bée. Anita en profite aussi pour l'insulter davantage. Soudain, le père de Twinkle a réagi. Il interdit à Anita de dire des choses mauvaises sur Lila. Anita était très choquée. De plus, elle réalise que l'homme connaît son nom. Soudain, l'homme annonce qu'il était bel et bien chez Lila la nuit dernière. Mais, Twinkle interdit au monsieur de faire des fausses allégations contre sa mère. Après Kunj j'ai demandé à Twinkle de laisser l'homme s'exprimer. Le mari de Lila annonce tout de suite à Twinkle qu'il était venu chez Lila pour retrouver sa femme, et aussi sa fille. Tout le monde était très choqué, il ne comprend rien du tout. Alors, le mari de Lila commence à expliquer des choses passées avec elle dans le passé. Pendant ce temps, Anita semble avoir reconnu l'homme. Mais, l'histoire que le mari de Lila raconte, c'était pour dissuader les Sarna, Et ils les ont dupés. Après avoir justifié sa présence dans la maison, le mari de Lila avait réussi à dissuader tout le monde avec son histoire. Mais, Anita n'était pas facile à convaincre. Elle dit tout de suite à...